Premier exercice, R égale 4 moins 2 tiers, le tout sur 1 tiers au carré, égale, même dénominateur, 3, 4, 3, 3, 12, 12 tiers moins 2 tiers, 1 tiers au carré, 1 sur 9, 1 sur 3 fois 1 sur 3. Égale 12 tiers moins 2 tiers, ça fait 10 tiers. Divisé par 1 neuvième. Diviser une fraction par une autre, c'est multiplier la première par l'inverse de la deuxième. 10 sur 3 fois 9 sur 1. Ce qui est égal, on peut simplifier par 3. 10 fois 3 sur 1 égale 30. S égale moins 9 fois 10 puissance moins 7 fois moins 5 fois 10 au carré, le tout puissance 3, sur 15 fois 10 puissance moins 2. C'est préférable de séparer les nombres qui ne sont pas puissance de 10 et que de faire leur calcul. Moins 9 fois moins 5 sur 15 fois il reste les puissances de 10 10 puissance moins 7 fois 10 puissance 2 fois 3 6 sur 10 puissance moins 2 égale moins 9 fois moins 5 45 divisé par 15 3 fois 10 puissance J'additionne les exposants. Moins 7 plus 1, ça fait moins 1, sur 10 puissance moins 2, égale 3 fois 10 puissance. Il faut soustraire les exposants. Moins 1, moins moins 2, ça fait moins 1 plus 2, ça fait 1, égale 30. Même résultat que R. Et finalement, T égale 4 moins racine carrée de 13 au carré, plus 8 racine carrée de 13, plus 1 égale. C'est une denté remarquable. 1 moins B au carré, ça fait A carré, 4 carré, moins 2 fois A fois B, c'est-à-dire 2 fois 4 fois radical de 13, et plus B au carré, racine de 13 au carré plus le reste, 8 racines carrées de 13 plus 1, égale 4 au carré 16, moins 2 fois 4 fois racines de 13, ça fait 8 racines de 13, plus racine de 13 au carré, ça fait 13, selon la formule, racine de a au carré égale a. Plus, qu'est-ce qui reste 8 racines de 13 plus 1. Égale, ces deux termes se réduisent parce qu'ils sont opposés. 16 plus 13 plus 1 égale 30. Et nous voilà le but atteint. Les trois nombres RST sont tous égaux. L'exercice 2. Première partie. F égale 2 racine de 28 plus 3 racine de 63. Moins 0,5 racine de 112. Égal. Comme on veut écrire tout sous la forme A racine carré de 7. Avec A un nombre entier. A appartient à Z. On reconnaît que 28 ça fait 7 fois 4. 2 racine 7 fois 4. Plus 3 racine 7 fois 9. Moins. 0,5 racine 7 fois, combien de fois 7 en 112 7 en 11 une fois, il reste 3, plus 1, 4, 42, 6. 7 fois 16, 112. Égal, 2 racine de 7 fois racine 4, plus 3 racine 7 fois racine 9, moins 0,5 racine 7 fois racine 16. La formule qu'on a utilisée, c'est racine de AB égale racine de A fois racine de B, avec bien sûr A et B, nombre positif, égale 2 racine 4, 2 fois 2, 4, fois racine 7. La multiplication est commutative, donc je peux faire 2 fois 2, plus, pareil ici, 3 fois racine de 9, ça fait 3, 3 fois 3, 9, 9 racine de 7, moins... Racine de 16, ça fait 4. 4 fois de lui, 5, ça fait 2. N'oublions pas, racine de 7. Égal. 4 racine de 7 plus 9 racine de moins 2 racine de 7. 4 plus 9, 13. moins 2, 11. 11 racine de 7. Et le but de la première partie de l'exercice 2 a été atteint. Pour le 2, on demande d'écrire plus simplement g égale. Racine de 75 moins ra sur racine de 147, moins 5 sur 7, égale. Toujours la même histoire. On connaît ici 3 fois 25, et 3 aussi fois quelque chose, 3 fois 49. 3 fois 49, 147, racine de 3 fois 25, moins, n'oublions pas, 5 sur 7 égal racine de 3 fois racine de 25, ce qui fait 5, racine de 3 fois racine de 49 qui fait 7, moins 5 sur 7. Racine de 3 se simplifie. Divisons numérateur et dénominateur par racine de 3. 7, 5 sur 7, moins 5 sur 7, égale 0. ABCD est un rectangle, donc il y a partout des angles droits. Donc on peut appliquer le terrain de Pythagore dans le triangle ABM. On connaît les côtés de l'angle droit et il faut calculer l'hypoténuse. AM carré est égal à B carré plus BM carré. 49 plus 1 au carré égale 50. Du coup, AM égale racine carrée de 50. Si on veut simplifier sur la forme A racine carré de 2, ça c'est égal à 2 fois 25 racine de 2 fois racine de 25. Autrement dit, AM égale à 5 racine carré de 2. Puis, pour calculer le côté DN dans le triangle rectangle ADN, c'est la même histoire, Pythagore toujours, sauf qu'ici c'est un KT qui doit être connu dn carré égale hypoténuse carré moins l'autre côté carré égale an carré 64 ad carré 16 64 moins 16 ça fait 48 du coup dn égale racine carré de 48 là aussi on véhicule sous forme b racine carré de 3 donc 3 est le facteur qui divise 48. 3 fois combien ça fait 48 3 fois 16. Donc ça donne 4 racines carrées de 3. Dn égale 4 racines carrées de 3. Exercice 4. ABCD est un carré dont le côté a pour mesure x. X partout en centimètres. ECF est un triangle rectangle en C, le point E étant un point du segment BC. On donne FC égale 4. Premier point, petit a, exprimer l'air du carré ABCD en fonction de x. L'air égale x au carré, côté fois côté. Petit b, on va calculer cette R quand x égale 2 plus racine carré de 2. A égale 2 plus racine carré de 2 au carré. C'est une identité remarquable qu'on reconnaît. A carré, ça fait 4, plus 2AB, 2 fois 2 fois racine de 2, ça fait 4 racine de 2, plus B au carré, racine de 2 au carré, ça fait 2. Donc l'R égale finalement à 6 plus 4 racine carrée de 2. Deuxième partie, on suppose que x, ce côté-là du de, de, de carré, est supérieur à 1. Sachant que la longueur BE est égale, donc BE est égal à 0,5 cm, calculer en fonction de x l'air du triangle ECF. L'air du triangle ECF. C'est un triangle rectangle en C, côté CF. fois la hauteur, autrement dit, l'autre côté, CE, divisé par 2. CF, c'est 4, c'est donné dans l'hypothèse. CE, c'est combien Vu que BE égale 0,5, BE 0,5. Alors, pour trouver CE, on soustrait de tout le côté BC, on soustrait le côté BE. Donc, X... Moins 0,5. Je répète, du côté BC qui fait X, on soustrait la longueur BE. Divisé par 2. Alors il y a plusieurs manières. Ou bien on développe, ou bien d'abord on simplifie. Je préfère la simplification, c'est plus court. Maintenant on développe 2 fois X, 2X. 2 fois moins 0,5, ça fait moins 1. Donc on a trouvé l'air du triangle ECF, 2X moins 1. Pour le B, ils veulent trouver l'air de toute la figure. Donc l'air de A, B, E, F, D. A, B, e, F, D. Évidemment, c'est égal à l'air du carré plus l'air du petit triangle, 2x moins 1. Ce qu'il fallait prouver. En additionnant cet air plus celle-ci. On vient donc de vérifier que l'air de toute cette figure, c'est un pentagone parce qu'il y a 5 sommets, 1, 2, 3, 4, 5, est égal à la somme de l'air du carré plus l'air du petit triangle ECF. Et finalement, on va calculer cet air quand x égale 2 plus racine carré de 2. Et le résultat est il faut être donné comme c plus d racine de 2, avec c et d nombres entiers. Alors, cette r dont on cause est égal, je rappelle c x carré plus 2x moins 1. On remplace x par 2 plus racine carré de 2. Et on y va. R égale 2 plus racine carré de 2 au carré, plus 2. Je remplace x par 2 plus racine de 2, moins 1, égal je développe avec l'identité remarquable, a au carré 4, plus 2ab, 4 racine de 2, plus b carré 2, plus 2 fois 2, 4, plus 2 racine de 2, moins 1. Je réduis les nombres 4 plus 2 plus 4, moins 1, 4 plus 2, 6, plus 4, 10, Moins 1, 9 plus 4 racine de 2 plus 2 racine de 2, ça fait 6 racine de 2. L'air de toute la figure, quand x égale à 2 plus racine de 2, c'est 9 plus 6 racine de 2. Et comme d'habitude, on n'a vu aucune racine carrée avec toutes les décimales que ça comporte Là, je rappelle que racine de 2, c'est 1,41, etc. Une infinité décimale qui ne se répète jamais. Et finalement, on va s'amuser avec ce petit monstre, racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 plus 2. On va commencer par achever le monstre par la queue. Autrement dit, faire la première opération possible, 2 plus 2. Le reste, il faut le copier. Racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 plus racine carrée de 2, 2 plus 2 4 racine carrée de 4 ça fait 2 génial donc le monstre se réduit 2 plus racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 plus racine carrée de 4 2 2 plus 2 4 racine carrée de 4 génial ça se réduit 2 plus racine carrée 2 plus racine carré 2 plus 2, 4, Égal, on l'économie de feuilles, 2 plus racine carré de 2, plus racine carré de 4, ça fait 2, égale, racine carré de 2, plus racine carré de 4, ça fait 2, Égal racine carré de, de 4, égale égal 2. Ce nombre, ce petit monstre, en fait, n'est rien que, L'ancien nombre naturel 2. 2 est naturel. Et bien sûr, il est anti-relatif. Et bien sûr, il est rationnel. Rationnel, bien sûr, parce qu'il s'écrit comme quotient, 2 sur 1, ou si vous voulez, 34 sur 17, etc. Il est aussi décimal. 2 égale 2,00, etc. Il n'est pas irrationnel. Il n'est pas irrationnel, il est très rationnel. Décimal entier et naturel. Malgré cette multitude de racines carrées qui sont trompeuses. Et voilà comment le monstre a été dompté. Et derrière lui se déguisait tout simplement nombre naturel 2. Bien sûr, il fallait un peu de patience pour y arriver.